Alors, la clé des élèves et les premières minutes de notre visioconférence vont souvent donner le ton un peu à notre, à notre période de travail. Euh, le plan affectif est vraiment important, euh, d'autant plus lorsqu'on est en visioconférence qu'on a l'impression qu'il y a comme une distance là entre nous et notre élève dû à, à l'écran qui nous sépare. Mais c'est important de, de créer le lien avec euh, avec notre élève, avec chacun de nos élèves dès les premières minutes. Alors moi, je me faisais toujours un devoir euh, lors des premières minutes de branchement, le, le petit cinq minutes là, qui, qui précède le, le début, euh, pour dire un mot à chacun, m'informer comment, euh, comment il se sentent s'ils étaient bonne humeur, ce qu'ils avaient fait. Alors, c'était souvent là, quelques secondes, mais ça faisait toute une différence là, dans, dans l'implication de l'enfant par la suite. L'enfant se sentait davantage concerné, se sentait important aussi. Alors, c'était un, un moment aussi où on pouvait privilégier des... Des petits moments intimes aussi où ils me partageaient des, des choses qu'ils avaient vécues à la maison, qui pouvaient prendre quelques secondes pour me montrer leur, leur chien, dont on entendait parler là, depuis plusieurs semaines en classe. Alors, les premières minutes d'accueil sont importantes et il ne faut pas nous les négliger non plus. Je, je parle de moi, je parle de moi. Si j'arrive déjà avec beaucoup d'émotions dues au groupe précédent, j'hésite pas à leur dire. Euh, Puisqu'on change de classe au secondaire dans mon école. Euh, donc, j'hésite pas à leur dire dans quel état je suis, puisque ça pourrait expliquer euh, que je suis déjà sur le bord d'être hérité ou pas. Alors, euh, ça leur donne une chance aussi de comprendre dans quel état je suis. Euh, j'hésite pas à, à parler de moi parce que les maths, c'est froid. Euh, alors, la manière d'avoir un lien humain avec les jeunes, c'est euh, de parler de moi, de parler d'une anecdote avec ma famille, euh, leur demander euh, s'ils ont vu tel tel film. Les jeunes sont toujours euh, sur leur écran ou sur des euh, euh, memes euh, ou les, les fameux TikTok. Alors euh, oui, euh, j'ai une culture numérique, alors euh, on fait un partage là-dessus. Euh, je leur demandais aussi de me jaser, là, de savoir comment ils vont, euh, comment ils ont été leur cours avant, euh, ça va être quoi leur cours après, euh, euh, comment ils vont aujourd'hui, euh, c'est toujours ça, de, de... mais même en classe c'est ça, fait que pour moi de, de, de transposer ça en ligne en fait c'était pratiquement la même chose, là. puis euh, je les interpellais c'est sûr directement, euh, ça a toujours bien été là, avec la caméra, le, le micro et tout ça. Et quand j'avais une nouvelle chanson là, que j'avais découverte, je leur, je leur montrais aussi. Là. Donc, je, je suis quelqu'un qui est comme ça, même en classe. Là, fait, euh, ce que je pourrais dire euh, aux enseignants peut-être, c'est juste de continuer un peu à être, qui vous êtes en classe, là, je trouve que des fois, on veut tellement tout changer puis on veut tellement tout adapter qu'on se perd un petit peu là-dedans. Là. Euh, moi, j'ai gardé, grosso modo, euh, euh, tout, euh, je partage souvent des anecdotes, euh, par rapport, à euh, dans le cours, euh, des fois, euh, j'ai une bulle il que faut que je leur raconte. T'sais, je reste comme ça, je trouve que de rester authentique à qui on est aussi, c'est important là, quand, même si on n'a pas la même méthode d'enseignement, puis ça se ressent quand même, même s'il y a la distance, là, même si on n'est pas physiquement avec eux, je trouve que ça se ressent quand même. Donc, ce serait ça, même que des fois, je leur montrais mon environnement. Des fois, je n'étais pas toujours installée à la même place. Dans le temps de Noël, il y avait mon sapin de Noël. Je pense que j'ai passé 10 minutes à leur montrer mon sapin. <rire> J'étais toute contente. Il y en a qui me montraient leur chat, leur chien. Ça, ça, ils savent que ça me rend gaga. que Ça leur faisait plaisir. Juste d'avoir un, une espèce d'échange comme ça, même avec la distance, je trouve que c'est ça qui aide à créer le lien énormément. Euh, je salue personnellement chacun des élèves, un à la fois. Euh, moi, comme ça se passe assez bien, je leur laisse le droit d'être ensemble, même avant mon arrivée, même si j'arrive avant l'heure prévue, mais souvent, eux sont déjà là en train de se parler. Mais comme à date, ça se passe bien, alors je leur laisse le droit d'être ensemble. Ça leur permet d'échanger de, de, entre eux un petit peu comme dans une cour de récréation. Euh, tu vois, les élèves qui, qui arrivent un par un. Moi, j'ouvre toujours ma ma, ma classe 10-15 minutes à l'avance, si possible. Évidemment, là, des fois, on court entre tes périodes à l'école, mais le plus tôt possible, je tiens à être là. j'aime pas quand c'est des élèves qui ouvrent. C'est comme si un élève ouvrait ma classe avant moi, j'aime pas ça. Donc, moi, je joue toujours ma classe en premier, je reste là. Des fois, je mets juste mon micro sur mute, mon image est là, je fais des trucs en attendant, mais j'aime être là quand les élèves arrivent. Puis quand ils arrivent, oui, je les salue. Euh, par leur nom, euh, je prends le temps de discuter de tout de rien avec ceux qui veulent le faire. Euh, on, on jase de la météo, on jase de la grève euh, des enseignants, on jase de la pandémie, on jase de n'importe quel. on se compte des blagues, on se raconte nos fins de semaine. Euh, des fois, je mets de la petite musique euh, en arrière, là, de la petite musique douce, relaxante. Euh, des fois, je mets des arrière-plans des arrière qui sont différents ou qui sont drôles. Ou des fois, je mets des arrière-plans parce que je vais leur demander de deviner de quoi on va parler avec mon arrière-plan. fait que Je mets une photo de quelque chose puis il faut qu'ils devinent c'est quoi le sujet du cours. Fait que ça attire un peu leur attention. Ça permet de les, de prendre leur focus là, dès le début de, de, de la période. Euh, puis souvent, la première chose qui se passe à, à leur écran quand je commence une période, ben c'est un peu le plan de cours. Qu'est-ce qu qui va se passer aujourd'hui? puis on s'en va vers quoi avec ça, pour les mettre un peu en contexte? Bien, à ce moment-là, euh, j'ouvrais mon micro, ma caméra, et là, je leur disais euh, ben bonjour à tous, puis là, je leur demandais d'ouvrir leur caméra eux-mêmes pour que je puisse les retrouver en grande galerie. Fait que la grande majorité y allait comme ça. La cloche sonnait, et puis là, euh, pour prendre les présences, en fait, je prenais en même temps euh, la vérification de est-ce que le micro fonctionnait bien, est-ce que la caméra était ouverte ou pas. Moi, ça me disait où je le retrouvais aussi dans mon écran. Fait que vraiment, euh, même si à la fin, je reconnaissais bien mes élèves, je prenais quand même la peine de tous les nommer un par un. Je variais l'ordre dans lequel j'ai nommé également, mais juste pour qu'il y ait au moins l'occasion de parler, de tester leur micro, l'intensité. Des fois, il y avait des ajustements à faire. Euh, par la suite, dans le fond, euh, ben, tout dépendant où ça se situait. Des fois, je revenais sur euh, « bon, il y en a-tu qui ont fait quelque chose de spécial en fête fin de semaine » ou « c'était une longue fin de semaine, on parlait de ce qu'on avait fait euh, ». Des fois, ça pouvait être aussi des, euh, des choses qui avaient passé dans l'actualité. Euh, par exemple, là, quand il y a eu euh, l'atterrissage de persévérance sur masse, on a regardé ça un petit peu, puis après ça, on a regardé une petite vidéo. Donc, ça s'intégrait bien dans le cours de sciences. Euh, sinon aussi, j'ai eu une belle surprise… Euh, Justement, que, avec mes élèves de seconde à cinq, que, quand il est venu le temps de l'Halloween, euh, il était 58-59, je leur dis « Ok, gagne j'aimerais ça que vous ouvriez votre, ben, votre caméra pour qu'on se retrouve là, à la cloche. » Et puis là, la cloche a sonné, puis les caméras étaient toutes fermées. J'ai été un peu déstabilisée. Finalement, ça a comme pris 30 secondes, ils ont toutes ouvert leur caméra et ils s'étaient tous déguisés, ils avaient tous mis un drap de fantômes. Donc, euh, j'ai trouvé ça sympathique. J'ai été euh, très surprise et euh, on, on en aurait puis finalement, on a repris un petit peu cette, euh, cette façon de faire-là. Fait qu'à Noël, on s'était donné comme un rendez-vous pour se dire « OK, mais là, on se met tout un chandail de Noël ou une sucre de Noël » pour avoir une petite ambiance un peu festive. Puis, dans leur semaine, eux autres, ils pouvaient penser à dire « OK, comment je vais m'organiser pour euh, avoir un effet de groupe, un effet d'entraînement, donc euh, c'était vraiment euh, intéressant que ça provienne d'eux, en fait. Puis après ça, ben, c'était un échange, Là, on avait des propositions de petites activités euh, qui ne dérangeaient pas nécessairement le groupe, mais qui faisaient que le monde était content, puis euh, arrivait de bonne humeur là, euh, au début du cours. Euh, au niveau aussi euh, de l'accueil, euh, c'est là aussi qu'on réglait les petits problèmes techniques et qu'on rassurait un peu tout le monde. On avait rassuré les enfants, mais aussi les parents. Alors, c'est toujours un moment euh, fébrile où, euh, comme parents, euh, on les sentait un peu inquiets. Est-ce qu'on va réussir à se brancher? Est-ce que tout va fonctionner? Euh, les problèmes techniques, on n'est pas à l'abri de ça. Alors, euh, ça arrivait parfois... Euh, L'enfant passait la visioconférence sans caméra. Alors, il y avait besoin euh, d'être assuré en début, de dire, bien, pas grave, je sais qu'aujourd'hui, ta caméra fonctionne pas bien, mais je le sais que tu es capable, puis tu m'entends, puis tu vas réussir, on va le faire ensemble, puis on va s'adapter. Alors, de, de souvent aussi dédramatiser là, les, les, les situations qu'on qu pouvait, euh, qu pouvait vivre là, sur le plan technique, puis qui, euh, qui ajoutait un peu d'insécurité euh, à l'enfant par rapport à, à ses apprentissages et aux activités à venir. Euh, L'important, je pense, que c'est tout le monde de faire de notre mieux, puis de, de, de faire avec ce qu'on a. Donc, une routine ça peut être aidante, s'assurer que tout le monde a ce qu'il faut en début de période, comme on fera en classe. On dirait que c'est, on a beau dire, c'est totalement différent, mais c'est pas si différent que ça. Une fois qu'on qu est dans le bain, puis qu'on voit comment est-ce que ça fonctionne, on peut vraiment faire des parallèles avec l'école qui est, quand on est dans nos locaux, en, en vrai contact avec les jeunes. donc Autant que ça peut sembler euh, un, un défi de taille, une fois qu'on se sent bien, ben, on est capable de, de faire une, une façon de faire un accueil avec les jeunes qui peut être aussi euh, intéressant pour eux et aussi euh, motivant que si on, on est en, en vrai, euh, en, dans une, une école en brique comme, comme utilisent certains de mes collègues comme terme. Voilà. Mmh.